Hello, hello Vous allez peut-être voir un début de vidéo en direct. <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé. Facebook m'a coupé le sifflet. Il m'a dit que ça ne marchait pas et que donc euh, j'étais invité à revenir. Ce que j'ai fait, <rire> car je suis quelqu'un de très discipliné. Euh, alors, bienvenue pour cette euh, troisième vidéo de ce nouveau challenge sur ce coup-ci des lives consacrés aux émotions. Et je remercie beaucoup Christelle qui euh, a accepté de se prêter au jeu et euh, voilà de, de faire ce, ce qui, moi, me plaît le plus, c'est-à-dire de euh, me parler d'un cas qu'elle avait déjà cité dans un commentaire dans une des précédentes vidéos, de me parler d'un cas, ce qui me permet, moi, du coup, de vous proposer une réflexion et peut-être des solutions. Donc, le cas que, propose, euh, que proposait Christelle était le suivant. Elle constatait que, ces derniers temps, elle était beaucoup plus euh, irritable et que euh, des choses qui semblaient assez anodine, la vexait, la blessait. Quand j'en ai discuté aujourd'hui ce matin avec elle, elle m'a dit que euh, cette irritabilité la surprenait parce qu'elle était considérée, et qu'elle se considérait elle-même comme quelqu'un de très positif, la positive attitude, et qu'elle euh, attribuait une partie de cette irritabilité au confinement, euh, aux tensions dans son boulot, où euh, on, on demande beaucoup aux managers, et aussi euh, euh, à une part... Euh, qui semblait un peu euh, l'étonner, et euh, du coup, je lui ai dit que j'avais peut-être des pistes, et j'attends, j'espère que ces pistes vous parleront, et qu'elles lui parleront à elles aussi. Alors, la réflexion que je me faisais en l'écoutant était la suivante. La première chose, quand j'écoutais Christelle, elle me disait que euh, euh, ce mail qui lui paraissait assez anodin, moi, m'a semblé assez critique, et euh, euh, une critique très pinçante, très, pinçant, très aiguë, pas très drôle, sous couvert d'une sorte de petite blagounette. Et euh, par ailleurs, il m'a semblé que euh, cette critique justifiait pleinement une euh, colère. La deuxième chose que je me suis dit, c'est que quand euh, Christelle me racontait cette histoire, elle me disait euh, « oui, et puis euh, ça, ça commence à faire un peu beaucoup ». C'est quelque chose qu'elle a dit à l'un de ses collègues. Et donc je me suis demandé si dans une certaine mesure, il n'était pas possible que Christelle, et peut-être ça va parler à certains autres parmi vous, euh, faisait partie des gens qui ont appris à bloquer leur colère. Parce que les colères, ça n'est pas OK, ça n'est pas légitime, ça n'a pas sa place dans la communication, ça n'a pas sa place chez des gens civilisés, bien élevés. Donc, euh, finalement, euh, cette, cette, euh, euh, ce dégoupillage, d'une certaine manière, pour quelque chose qui semble encore une fois anodin, mais moi, pas tant, pas tant que ça, pourrait être euh, ce qu'on appelle par ailleurs la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce vase, eh bien, il est rempli de toutes les petites colères rentrées qui, mises bout à bout, font qu'à un moment, boum, on, ça décolle. Et finalement, ça me, ça, en, en analyse transactionnelle, on appelle ça les timbres. C'est-à-dire qu'on euh, accepte qu'un euh, timbre soit collé chaque fois qu'on ne traite pas la situation, on n'utilise pas une émotion authentique et on préfère passer par une autre... Euh, formes de comportement qui nous semble plus OK. Il se trouve que ces timbres, vous savez, si vous vous souvenez quand vous étiez petit, on, on, on, moi en tout cas je me souviens, j'allais avec ma grand-mère, on avait des gommettes qu'on mettait sur, en l'occurrence c'était chez Félix Potin, <rire> quand j'étais tout petit, et quand on avait suffisamment euh, collé la carte, on pouvait donner la carte et on recevait en échange ben, un cadeau, des bocaux, des trucs comme ça. Ben là, Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, a repris cette image des timbres et à un moment, on rend la carte, c'est-à-dire que le timbre qui boucle la carte fait que, boum, comportement très fort, mais qui finalement est la conséquence de toute cette accumulation préalable. Donc, euh, l'exemple de Christelle me paraît très très important parce que euh, peut-être d'autres parmi vous euh, ont cette croyance que euh, dire « je suis en colère », ça n'est pas ok, et donc vont rentrer, euh, dire par exemple « oui, bon, c'est un peu agaçant », ou bien dire « bon, on va pas en faire une maladie, il euh, n'y a rien de grave là-dedans, euh, ça n'est pas si important euh, à l'échelle de la planète et quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, etc. etc. » etc. Et donc à un moment, eh ben on va finir par euh, se laisser polluer euh, à force de bloquer toute notre énergie, va être concentré sur retenir ses colères, qui, n'ayant pas fait leur job, qui est de dire à la personne en face, arrête de faire ça et voilà maintenant comment je veux que tu te comportes, comme elles n'ont pas fait leur job, elles augmentent et elles restent vivantes. Et la suivante vient se rajouter. Et la suivante vient se rajouter. Jusqu'au moment où il ben, y en a une de trop. Donc, je trouve, et je te remercie encore Christelle, euh, si tu vois cette vidéo en direct ou si tu la vois après, euh, je trouve cet exemple magnifique parce que effectivement en ce moment, nous avons beaucoup, beaucoup d'occasions de tester des limites, les, en, en plus, en particulier les limites des autres, parce que nous sommes dans des univers contraints. Et donc, il ne faut pas grand-chose pour que des colères s'allument. Mais ces colères sont justes. Souvent, elles sont justes. Et il faut les utiliser pour dire « Non, ceci n'est pas OK. Ici, c'est ma limite. vas tu la respecter ?» Sinon, à un moment, effectivement, on va partir dans une rage. Ce ne sera plus une colère, ce sera une rage et qui paraîtra parfois disproportionnée, soit à nos yeux, soit aux yeux des autres. Donc, moi ce que je veux, de, euh, le, le, et je conclurai là-dessus, je pense que la positive attitude ne doit pas passer par du blocage de colère. La positive attitude, c'est d'utiliser aussi ses colères, aussi ses tristesses, aussi ses peurs, pour revenir dans le bien-être et dans la joie. A tout bientôt Demain, je prends la route, mais je pense que je serai arrivé à Villefranche-sur-Saône, où je fais ma première formation avec masque, certes, mais en face-à-face -face depuis fou, des mois. Et donc, ce sera, je l'espère, bien au no chaud dans mon hôtel, que je vous retrouve demain, 18h30. Hasta luego.